Alors, euh, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour notre jeudi d'acrimède de, re, de rentrée. Un jeudi intitulé « Loi travail, le retour des chaînes de garde », qui examinera le traitement médiatique réservé à une mobilisation sociale de plus de 4 mois, à l'heure où la manifestation du 15 septembre et la réorganisation du mouvement social font mentir les héros médiatiques de l'essoufflement de la contestation, entre guillemets. À nos côtés, deux invités, Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens de la CGT, euh, qui a aussi fait partie des dix premières signataires à l'origine de la pétition Loi Travail Non Merci, et Frédéric Le membre d'ACRIMED et d'Attac, qui a participé au suivi du traitement médiatique des mobilisations contre la loi travail et dont on peut retrouver sur notre site internet un certain nombre d'articles sur ce thème. Alors, grande pagaille, grosse galère, paralysie, poison gauchiste, manifestants indésirables, désordre, jeudi noir, contagion, émeute, syndicalistes radicalisés. Voici en quelques mots ce que les médias ont retenu du mouvement social, faisant une fois de plus la preuve du remarquable pluralisme du paysage médiatique français. Un paysage médiatique qui a pu aussi relever le mauvais goût qui consiste à se mobiliser en plein état d'urgence. Même si les grèves, rassemblements, manifestations, actions de blocage, etc. se sont multipliées, le traitement médiatique qui leur a été consacré dans la plupart des grands médias n'a cessé, parfois dès mars, de parler de l'essoufflement du mouvement, de chants de signes, du commencement de la fin, etc., etc. Outre un mépris classiste, un matraquage médiatique tout azimut s'est appliqué à décrédibiliser et in fine dévitaliser le mouvement. Les exemples foisonnent. Mise en accusation brutale de syndicalistes sur les plateaux télé, martèlement de l'incontournable nécessité de réformer le vieux et lourd code du travail, focalisation sur la catégorie fourre-tout des casseurs, associée à une invisibilisation quasi totale des violences policières à l'encontre des manifestants. Alors que les revendications des citoyens contestataires n'ont trouvé quasiment aucun écho dans les médias, nous avons été assommés de micro-trottoirs relayant à l'envie les lermoyantes complaintes des usagers de la grève. Si les médias sont restés sourds au motif des protestations, ceux-ci se sont néanmoins permis de mettre en cause la légitimité de la mobilisation des salariés, qui ne seraient pas personnellement concernés par cette réforme, et dès lors qui n'auraient aucune raison d'être solidaires. Comme on pouvait malheureusement s'y attendre, la couverture de la mobilisation contre la loi travail, c'est donc inscrit dans la continuité du traitement médiatique des, des précédentes mobilisations sociales, comme notamment la mobilisation contre le CPE il y a dix ans. Outrepassant largement leur rôle d'observateur, l'écrasante majorité des médias se sont érigés en juges d'un conflit social dans lequel ils ont clairement pris parti. Nous avons ainsi subi le ton ouvertement condescendant des journalistes à l'égard des manifestants et grévistes, sans parler des, des éditocrates qui, juchés sur un piédestal médiatique, n'ont pas hésité à utiliser l'impératif pour ordonner aux syndicats de rentrer dans leur rang. Le 3 juillet dernier, le journal du dimanche est même parvenu par un tour de passe-passe à transformer ce qui devait être une tribune anti loi travail en une tribune anti-CGT. Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure. Quelques interrogations nous viennent donc suite à l'écoute et à la lecture de toute cette presse. Quels sont les mécanismes par lesquels s'organise la délégitimation d'une mobilisation sociale Quels sont les facteurs permettant de comprendre l'hostilité des grands médias vis-à-vis -vis des oppositions populaires à certaines décisions gouvernementales Quel type de rapport les contestateurs peuvent-ils entretenir avec les médias dominants, sachant qu'il s'agit de se faire entendre sans pour autant subir le processus de délégitimation je laisse donc la parole à Sophie Binet et Frédéric Lemaire sur ces différents points, peut-être sur d'autres points. Et puis, dans un second temps, on passera aux questions de la salle. Merci, Aurore. Alors, pour ma part, je vais vous faire un petit tour d'horizon du travail d'ACRIMED. Je vais essayer de faire ça en 20 minutes pour laisser du temps à Sophie et pour la discussion. Mais ça va être difficile, sachant qu'il y a quand même énormément de choses à dire là-dessus. Euh, par ailleurs, donc, euh, la couverture des mobilisations sociales, c'est un thème qui est assez cher euh, à CRIMED, puisque euh, l'association est née euh, il y a 20 ans, euh, en réaction euh, au traitement médiatique des grèves de 1995. Alors à l'époque déjà, euh, les grands médias avaient dans leur écrasante majorité euh, pris parti en faveur du plan euh, Juppé, euh, finalement battu en brèche euh, par ces mobilisations. Donc CRIMED a par ailleurs publié un livre en 2007 qui s'appelle « Médias et mobilisation sociales et qui explore en détail cette question euh, du traitement médiatique des mobilisations. Et par ailleurs, donc, le dernier, euh, Média Critique, qui est le magazine euh, de, de l'association, que je vous invite euh, à, à consulter, à, à prendre, à, à, et euh, vous pouvez aussi vous abonner, évidemment, euh, revient sur, euh, sur cette question. Et donc on a identifié des éléments récurrents, en particulier le premier, et, et euh, c'est sans doute le, un des plus évidents, c'est le refrain sur euh, la nécessité des réformes. Qui sont forcément modernes, urgentes, indispensables, euh, mais aussi dans un second temps, différentes manières dont euh, les médias peuvent contribuer à stigmatiser les mobilisations, euh, comme euh, comme a indiqué Aurore précédemment. Donc, euh, euh, le traitement de la mobilisation contre la loi travail, je crois, illustre un peu ces, ces deux aspects. Et euh, donc, euh, je vais euh, je vais revenir euh, en deux temps. Euh, sur euh, là-dessus. Donc, rapidement, euh, sur la manière dont les médias ont fait la promotion de la loi travail avant même que le, le projet ne soit rendu public et euh, différents exemples du traitement médiatique auquel ont fait face les acteurs des mobilisations, qu'il s'agisse des manifestations euh, nécessairement euh, violentes euh, ou des grèves évidemment irresponsables. Alors, une petite remarque avant de me lancer. Euh, je ne reviendrai pas sur le traitement médiatique de nuit debout, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, même si on a publié des articles à ce sujet, notamment sur la bruyante venue d'Alain Finkelkraut sur la place de la République. Euh, malheureusement, bon, on n'a sans doute pas suffisamment de, de contenu pour en donner une vision globale, mais on pourra en revenir éventuellement au, au cours de, de la discussion. Donc, premier aspect, nécessité de la réforme. Alors Dès euh, la rentrée 2015, euh, les experts médiatiques euh, ont été de sortie pour convaincre de la nécessité de remettre en cause le, le, le Code du travail. Par exemple, le C dans l'air du 4 septembre 2015 donne le ton. Il évoque, je cite, « la refonte d'un mastodonte devenu tabou à gauche. Le Code du travail et ses 3600 pages, 11 000 articles à écrémer d'urgence. » Sur France 2, c'est François Langlais qui s'interroge au JT du 9 septembre 2015. À quoi cela sert de protéger de plus en plus des emplois qui ne sont pas créés. Arnaud Le Parmentier, l'éditorialiste du Monde, exulte. La France socialiste va s'attaquer au code du travail. Enfin un mouvement pour combattre cette préférence nationale qu'est le chômage. Enfin, Nicolas Betou, dans le quotidien libéral L'Opinion, s'interroge. Le gouvernement sera-t-il suffisamment audacieux pour déverrouiller vraiment le code du travail Donc le tir de, de barrage est en route. Il se poursuit le jour même de la présentation du projet de loi El Khomri, y compris auprès des opposants. Donc Jean-Claude Mailly, de Force Ouvrière, fait savoir sur Europe 1 son, son opposition euh, au projet, on lui prodigue quelques conseils. Je cite, « Est-ce que ça ne serait pas mieux de dire « Ben ça, d'accord, ça peut être, et ça, non », au lieu de dire, comme vous le faites depuis le début, « Non, non, non, non, et non ». Après tout, je cite, « Cette loi, elle est quand même destinée à dynamiser le marché du travail pour essayer de créer de l'emploi ». Donc voilà, il serait laborieux sans doute de rendre euh, ici euh, compte de, de tous ces efforts hein, de pédagogie médiatique, mais pour... Euh, pour les amateurs, s'il y en a ici, Acrimed relaie une excellente vidéo du collectif NADA, qui se titre « La meute versus le code du travail », où on peut voir six minutes comme ça d'intervention euh, qui donne toute la mesure de ce matraquage médiatique, avec notamment ce running gag hilarant euh, du code du travail qui est trop lourd, difficile à soulever, qu'il faut peser, qui fait trop de pages, évidemment trop archaïque et euh, évidemment à réformer. Donc quelques commentaires déjà par rapport à cette rapide présentation d'ensemble. Euh, évidemment, les éditorialistes, les experts, ont le droit d'avoir un avis sur la question du code du travail, et même de le faire savoir. Le problème ici, c'est qu'ils expriment tous le même point de vue. Donc on a, on a eu beau chercher sur BFM, sur, euh, dans les JT de TF1, France 2, télé, un seul expert ou chroniqueur économique, qui remettait en cause les bienfaits en termes d'emploi, par exemple, de la flexibilisation du marché du travail, on n'en a pas trouvé. Et pourtant. Ce débat existe, par exemple, au sein des économistes. Donc on a une véritable absence de pluralisme. Et euh, ce sont les invités des médias qui sont chargés de représenter la contradiction. Par exemple, les syndicalistes. Et ils sont sommés de justifier leur désaccord vis-à-vis -vis de ce qui apparaît comme une évidence euh, aux yeux euh, des tauliers euh, des grands médias. Donc ça, c'était le, le premier aspect sur euh, la question de la nécessité de la réforme. Maintenant, sur la question des mobilisations. Euh... Bon, malgré euh, tous ces efforts de, de pédagogie, euh, ce sont quand même des centaines de milliers de salariés et de jeunes qui sont mobilisés donc, à partir euh, du, du 9 mars euh, dans une séquence de, de manifestations assez importante. Euh, et on peut dire que la couverture de ces manifestations a plus ou moins contribué à jeter le discrédit sur elles, tout d'abord à travers euh, la question euh, des violences. Alors euh, la viol Les violences ont concentré euh, l'essentiel de l'attention des médias, quitte à faire passer au second plan les tenants et aboutissants euh, Des mobilisations, leurs causes, leur ampleur, leurs enjeux. On s'est intéressé en particulier euh, donc, euh, dans notre travail sur Aclimed, sur le site d'Aclimed à la couverture de la manifestation du 28 avril. Et voici les éléments qu'on qu a tirés de ce travail. Tout d'abord, on a été étonné de voir que le bilan officiel du ministère de l'Intérieur, donc 124 interpellations, 24 policiers et gendarmes blessés, 3 grièvement, 1 en urgence absolue, a été repris comme tel. Dans les gros titres des sites d'information en ligne, dans la presse papier et légitée. C'était l'information essentielle sur la journée. Ensuite, on pouvait quand même en savoir un peu plus sur cette manifestation, grâce aux reportages sur place. Sauf que, dans leur écrasante majorité, ils ont fait la part belle au heures avec une surenchère d'images spectaculaires vitrines cassées à Paris, tel lampadaire dégradé à Rennes, tel Porsche incendié à Nantes. Et lors de la manif du 14 juin, ce seront les vitres de l'hôpital Necker dans une mesure encore plus, plus importante. Donc on voit ici qu'on euh, a affaire d'un côté à un véritable journalisme de préfecture qui reprend en boucle les sources policières, la préfecture, le ministère de l'Intérieur, et ne les questionne pas. Et de l'autre, un journalisme spectacle littéralement fasciné euh, par les affrontements et les violences. Le résultat est double. Euh, le journalisme spectacle élu de la, la manifestation et la mobilisation, euh, comme je l'ai indiqué précédemment, et le journalisme de préfecture passe sous silence, euh, en, en grande partie, euh, voire légitime, des violences policières, des « ripostes euh, » contre l'ensemble des manifestants. Et ce, malgré de nombreux témoignages de, de violences policières. Euh, le 28 avril, c'est la manif où, euh, où un manifestant est éborgné euh, à Rennes par euh, un tir euh, de flashball euh, et où de nombreux manifestants ont été blessés. Mais la, la préfecture ne tient euh, pas le compte des manifestants blessés. Donc c'est une information qui n'apparaît pas, ou alors complète, de manière complètement marginale, le soir euh, même de, euh, de la manifestation. Donc ce traitement complètement euh, déséquilibré apparaît aussi sur les chaînes d'info. On voit des bandeaux, alors on a regardé le soir même de la manifestation les bandeaux sur BFM, ce sont euh, 10 bandeaux euh, qui sont dédiés aux affrontements, donc c'est les alertes infos là sur, euh, sur BFM, 10 bandeaux euh, dédiés aux affrontements euh, citant les sources euh, policières, et un seul sur le nombre de, manifesta de manifestants pardon, qui était de plus d'une de plus centaine de milliers. Donc cette focalisation sur la question des violences en plus produit euh, du commentaire en boucle, et des longs débats en vase clos. Euh, quels sont les casses Qui sont les casseurs Les casseurs sont-ils des manifestants Les manifestants sont-ils des casseurs Le reste, c'est-à-dire euh, la mobilisation des manifestants et des salariés, est largement évacuée. Et les militants politiques et syndicaux sont soumis à, à de véritables interrogatoires. Ils sont sommés de, de condamner euh, les violences, quitte à ce que ce sujet monopolise leur temps de parole. Euh, c'est par exemple le cas le soir même du 28 avril de Caroline de Haas sur iTélé, puis d'Olivier Besancenot sur BFM le 1er mai. C'est un exemple intéressant puisque la journaliste Apolline de, Manette, de Malherbe pardon, lui demande au moins, dans une première séquence, au moins 8 fois de condamner les violences, avant de lui demander 11 fois d'affilée si les casseurs sont des manifestants. En tout, ce sont 11 minutes de cette interview qui sont dédiées aux violences pour 4 minutes sur les enjeux des mobilisations. Et d'ailleurs, cette séquence fait l'objet d'une petite bande dessinée de Mathieu Cologan dans, dans le prochain euh, Média Critique. Donc, euh, alors, autre aspect, je pense, qui est intéressant à mentionner, on, note, on peut noter aussi que l'intérêt médiatique pour euh, ces revendications et le discours des personnes mobilisées, qui est euh, assez faible, par rapport à ce qu'on a vu dans la manifestation du 28 avril, est à géométrie variable, puisque quand on regarde la manifestation appelée par plusieurs syndicats de policiers le 18 mai pour dénoncer la haine anti-flics, eh bien, encore une fois, on a regardé les journaux télévisés de France 2 et de TF1, et on a constaté, pour le coup, que la couverture médiatique était particulièrement étoffée, bienveillante, avec des reportages pleins d'empathie, et des interviews, des participants sur les raisons de la manif qui sont largement euh, rappelés par les, les présentateurs eux-mêmes. Donc ce traitement à, à géométrie variable, entre guillemets, est illustré par deux interviews euh, sur BFM euh, au lendemain du 28 avril. La première, c'est celle de Nicolas Jounin, euh, donc, euh, un sociologue qui a participé à une manifestation à Saint-Denis euh, le, le 28 avril et qui a été interpellé, euh, donc une manifestation, euh, je signale, euh, non-violente, qui a inter interpellé pour le coup... Euh, avec violence par la police, euh, finalement, relâ finalement relâché euh, après avoir fait un passage au commissariat. Et donc il fait face le lendemain à l'incrédulité de son interlocuteur, qui lui demande, je cite, « Mais pourquoi la police vous serait-elle tombée dessus d'un coup d'un seul alors que vous n'avez, dites-vous, rien à vous reprocher ?» A l'inverse, 20 minutes plus tard, donc, le même journaliste reçoit un syndicaliste policier qui se voit dérouler le, le tapis rouge, qui n'est pas contredit ou presque, et bénéficie d'un temps de, de parole largement supérieur. Alors, l'autre aspect que je voudrais revenir par rapport au traitement médiatique des mobilisations, c'est euh, le sort réservé aux grèves et euh, aux autres actions des salariés, euh, notamment euh, au blocage. Euh, à partir de fin mai, on a un mouvement de, de grève et de blocage qui se met en place dans plusieurs secteurs, notamment euh, dans les raffineries, et c'est un angle bien connu. Euh, les médias ont particulièrement mis l'accent, euh, non pas sur les causes de ces actions, ni, les, ni, ni leurs enjeux, mais avant tout sur leurs conséquences et notamment sur les fameux usagers des transports. Dès lors, il était impossible d'échapper à ces reportages interminables sur la galère des automobilistes dans les journaux télévisés. Et nous avons fait le compte, encore une fois, pendant la période du 20 mai au 24 mai. Et si on prend TF1, France 2 et France 3, on voit qu'ils ont diffusé plus de 106 sujets consacrés à la pénurie d'essence. Donc on voit que c'est un thème vraiment considérable. Alors, au programme, les queues dans les stations-services, le rationnement, la colère des usagers, les conflits, bref, c'est le chaos, et le retour du terme, retour du terme bien connu des euh, prises d'otages. Alors, euh, petite parenthèse, on aurait pu penser que les journalistes euh, auraient pu faire preuve de, de plus de retenue pour utiliser ce terme de prise d'otages après les attentats euh, de 2015, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Euh, le, le 26 mai, quand se tient une nouvelle journée de mobilisation, euh, nos camarades du monde diplomatique euh, ont fait le décompte, le JT de France 2 consacre 3 minutes 20 aux manifestations et plus de 21 minutes aux violences, aux blocages, aux problèmes des petites entreprises, aux pénuries d'essence, euh, au chantage de la CGT vis-à-vis euh, entre, entre, entre euh, -vis des dirigeants de presse. Euh, un militant de la CGT écrasé par, une, par un automobiliste dans le défilé syndical, quant à lui, n'occupe que 8 secondes, euh, la victime restera 3 semaines dans le, dans le coma. Alors c'est pareil dans la presse écrite, la, PQR comme la, pardon, la presse régionale comme la, la presse nationale, où les unes catastrophées euh, se multiplient. Et je crois qu'il y en a un échantillon euh, euh, collecté par Julien dans le, le dernier euh, Média Critique. Euh, et on assiste par ailleurs à un tir de barrage éditocratique. Donc les éditocrates s'en donnent à cœur joie, à commencer évidemment euh, par le Figaro, qui dénonce un terrorisme social, puis la dictature ségétiste, euh, Nathalie saint euh, chef du service d'information euh, sur France 2, dénonce euh, une euh, radicalisation tout azimuts de la CGT, qui veut tout faire sauter, qui veut paralyser le pays. Pour Jean-Michel Apathy, euh, la CGT, je cite, « La CGT veut étendre le mouvement aux centrales nucléaires. Prochaine étape, la guerre civile, l'appel aux armes. » Mais la palme euh, de l'exagération, euh, la palme de, de l'éditocrate, Revient à françois olivier gispert Dupont qui écrit carrément La France est soumise aujourd'hui à deux menaces, euh, Daesh et la CGT. Donc, euh, comme, le laisse entendre, comme le laissait entendre Pierre Gattaz, dont ils se font l'écho, en fait, la CGT est une véritable organisation terroriste. Euh, donc, les vannes sont grandes ouvertes, euh, les, les éditocrates y déversent un flot continu d'énormité. Mais pour compléter ce panorama, il faut dire peut-être deux mots sur les interviews des syndicalistes. On y reviendra peut-être dans l'intervention de, de Sophie. Euh, ces interviews euh, des, euh, des acteurs des mobilisations, une fois de plus, se transforment en, en véritables interrogatoires, euh, Injonction, rappel à l'ordre, provocation. Alors on a pris l'exemple, par on a pris l'exemple des questions posées à Philippe Martinez dans la semaine qui a suivi le, le déclenchement du mouvement de grève et de blocage. Euh, petit euh, florilège. Alors sur RTL, euh, vous représentez 3% des salariés, quelle est votre légitimité à bloquer le pays Sur BFM TV, mais qui gouverne en France C'est vous euh, Sur France Inter, quel est l'objectif, M. Martinez Plonger la France dans le noir, à propos des, des grèves dans le secteur de, de l'énergie. Et enfin, euh, par exemple, un autre exemple est El Kabash sur, sur Europe 1, qui accueille donc, Philippe Martinez en lui disant. Euh, « Vous pouvez encore montrer que vous savez tenir compte du danger terroriste et finir une grève qui est désormais sans beaucoup de grévistes. » Bref, tous les moyens sont bons euh, pour déstabiliser euh, les syndicalistes, euh, y compris les sondages. Euh, Là-bas, si j'y suis, euh, a publié une petite vidéo de, de décryptage euh, sur euh, le sondage euh, concernant euh, Philippe Martinez donc, euh, et, qui, euh, et qui a été repris dans de nombreux médias, y compris donc, sur le JT de France 2 euh, le 30 mai. Et, et selon, euh, selon euh, ces reprises... 67% des Français auraient une mauvaise opinion du leader de la CGT. En fait, quand on regarde les chiffres même du sondage, alors déjà on peut contester la méthode, le sondage lui-même, mais même quand on regarde les chiffres de ce sondage, eh bien, ce, ce, ce chiffre de 67% ne prend pas en compte ceux qui reconnaître, ne pas connaître euh, Philippe Martinez, ne pas connaître suffisamment le leader de la CGT pour se prononcer. Et donc si on prend en compte, le, le chiffre est, est beaucoup moindre, hein, il est de l'ordre de, de 45%. Euh, ce qui est comparable à beaucoup de, de personnalités euh, politiques. Donc pour, pour conclure euh, cette présentation, euh, je dirais, bon, cette présentation évidemment non exhaustive, hein, le, encore une fois il y avait énormément de, de matière, mais je pense que cette présentation donne un peu une idée de ce bruit médiatique euh, depuis que la réforme du travail a été engagée, la réforme du code de travail pardon, et donc le constat, c'est qu'une fois de plus, les grands médias ont, ont endossé euh, les obsessions euh, néolibérales euh, du, du patronat et, et du gouvernement. Euh, la focalisation sur les violences, sur les conséquences des grèves, a mis en sourdine la bataille politique euh, et sociale entre euh, les opposants de la, à la loi travail et ses promoteurs. Donc a mis en sourdine cette bataille et présenté euh, la mobilisation comme si elle se résumait à une série de conflits entre diverses fractions de la population, usagers contre grévistes, majorité silencieuse contre manifestants ou casseurs. Donc il faudrait ajouter à ce petit tour d'horizon que des résistances se sont exprimées au sein même des médias. Des syndicats de journalistes ont protesté contre, par exemple, les partis pris de la rédaction de France 2, contre la sous-information en matière de violences policières, y compris les violences contre les journalistes dans les manifestations. On pense aussi au collectif des journalistes debout que Acrimed a rencontré et qui tente notamment de penser à un autre journalisme dans le cadre de Nuit debout, donc qui a vu le jour dans le cadre de Nuit debout, et à la lumière du traitement médiatique de démobilisation contre la loi travail. Mais en même temps, ces résistances, à elles seules, ne suffisent pas. Déjà parce que la précarisation dans le secteur des médias, le rapport de force en faveur de, de leurs propriétaires joue contre ces résistances. Mais aussi parce que transformer les médias ce n'est pas seulement une affaire de salariés des médias. Euh, la séquence de la, de la loi travail montre bien toute l'ampleur de la radicalisation, entre guillemets, euh, pour leur envoyer euh, ce terme, des chefferies euh, éditoriales des grands médias qui encouragent les pires dérives euh, des pouvoirs euh, économiques euh, et du, du gouvernement. Donc Face à elles, euh, les forces euh, politiques et sociales de la gauche doivent s'emparer de la question des médias. C'est quelque chose qu'on répète, je crois, depuis longtemps à Acrimed. Ne pas se contenter d'en dénoncer les dérapages ou de réclamer qu'ils jouent un rôle d'arbitre objectif, mais se confronter aux tenanciers des médias en les considérant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adversaires politiques. Et se mobiliser pour imposer une véritable transformation du système médiatique. Et à cet égard, je crois encore une fois qu'Acrimed a quelques propositions sur lesquelles on pourra revenir au cours de, de la discussion. Et sur ce, je, je laisse la parole à, à Sophie. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et tout le travail d'Acrimed. Et je pense que ta, ta présentation, on a encore une fois démontré le, la pertinence. Pour nous, c'est très important ce que vous faites, parce qu'à travers ta présentation, on voit bien qu'il y a un enjeu démocratique majeur euh, à la question de, de la maîtrise des, des médias et de la presse. Euh, mais c'est aussi très important parce qu'on est quand même dans un contexte avec euh, une montée de l'extrême droite, des théories du complot, etc. Et donc, euh, euh, il faut euh, décrypter euh, les rapports de force et d'ailleurs les rapports de classe qui se jouent à travers la question des médias. Mais euh, il faut aussi faire attention euh, aux discours simplistes et caricaturaux et euh, aux théories du complot euh, strictement anti-médias. Euh, donc, euh, être sur le factuel comme l'est acrimèdes, c'est extrêmement important parce que je crois que ce qui est important quand on ce qui est inquiétant enfin intéressant en tout cas quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui euh euh, sur les médias, c'est que euh, de fait, il y a un esprit critique beaucoup plus important vis-à-vis -vis des médias qui s'est développé, ça c'est bien. Euh, et donc, euh, c'est pas pour rien d'ailleurs que les grands médias perdent en, perdent en audience. Tout le monde est très critique sur euh, ce qui se passe euh, dans le JT. Euh, les gens s'informent par eux-mêmes sur les réseaux sociaux, etc. Mais que cette tendance, elle pose aussi un certain nombre d'inquiétudes euh, démocratiques, de fractionnement de l'information et des sources d'information en fonction de euh, chacun, où est-ce qu'il se situe. Et ces convictions. On a tous entendu parler des algorithmes de Google et des algorithmes de Facebook qui nous nourrissent qu'à partir des mots-clés qu'on recherche. On sait très bien qu'on est dans un contexte où on peut avoir des basculements à l'extrême droite avec une société qui, d'un côté, il y a des forces progressistes, comme on l'a vu avec la mobilisation au printemps, et de l'autre côté, on a des risques de repli. Et donc on a aussi une société qui se replie sur elle-même avec des gens qui ne se mélangent plus. Et euh, la question de... Il euh, n'y a plus de source euh, d'information objective qui permet de donner les faits, d'avoir une objectivité et la, même la notion de vérité. Euh, C'est quand même très inquiétant euh, le recul sur euh, cette notion même. Je crois que le, les enjeux qui nous sont posés aujourd'hui sur le, la question médiatique, elle est bien sûr liée à la concentration capitalistique que Akrimed décrit très bien et, et votre tableau est hyper utile. Euh, elle est aussi liée sur les questions qu'on traite au monde du travail, au fossé entre le monde du travail et le monde médiatique, qui n'est pas nouveau mais qui s'amplifie. Euh, c'est quand même quand on regarde sur 10, 20, 30 ans, la disparition des journalistes spécialisés euh, du monde du travail, du monde social, la disparition des rubriques spécialisées. Le monde, qui est quand même le journal de référence, n'a plus de pages sociales. Elles ont été remplacées par un cahier éco. Ça veut tout dire sur la façon dont on voit le monde du travail et sur sous quel prisme euh, on, traite, euh, on traite les questions. Euh, et donc, finalement, aujourd'hui, il y a une couverture qui est extrêmement faible du travail. Euh, D'ailleurs, c'est ça qui était génial dans le, la mobilisation. Euh, sur, on a eu au début le discours bisounours classique sur euh, « euh, il faut négocier, être en proximité des salariés », etc. Et tout de suite, il y a eu une irruption du réel avec « on vaut mieux que ça », qui a permis de mettre sur le devant de la scène ce que c'était le vrai travail, euh, avec euh, justement ces conflits, ces rapports de force, etc., mais qui est complètement absent euh, de, des radars médiatiques. Sur les, les conflits sociaux, sur le traitement des conflits sociaux, on en entend peu parler. Euh, la seule façon dont on peut en entendre parler, c'est quand il y a une chemise déchirée ou euh, un DRH euh, séquestré. Donc euh, euh, moi, je veux bien qu'après, on jette la pierre sur euh, celles et ceux qui ont fait ça. Euh, mais de l'autre côté, s'ils l'avaient fait, on n'aurait jamais parlé d'eux. Euh, et donc, il y a une vision extrêmement caricaturale euh, du monde du travail. Tout le travail quotidien, par exemple, euh, les batailles quotidiennes syndicales, personne n'en parle jamais, les propositions, etc. Donc il ne faut pas s'étonner que derrière, les gens pensent que, euh, par exemple, le, les images caricaturales sur euh, la CGT, égale euh, chemise déchirée, euh, euh, comment feu de pneus euh, et euh, blocage de, de sites. bon, le, le, comment dire, euh, vous savez bien que euh, le, le recours à la grève, euh, c'est un recours qui arrive en, en fin, enfin, c'est pas l'activité syndicale quotidienne, ça arrive en fin de conflit, le reste de euh, l'activité syndicale quotidienne, on n'en entend jamais parler, euh, avec une simplification... Euh, extrême euh, du monde du travail, et il n'y a aucune vision de la complexité du monde du travail, des rapports sociaux de l'entreprise, etc. Euh, et ce qui est euh, de plus en plus compliqué, c'est que aujourd'hui, pour euh, les acteurs sociaux, les organisations syndicales, pour passer médiatiquement, il euh, y a d'abord besoin d'avoir un réseau et de connaître les journalistes, de euh, savoir euh, leur parler, euh, etc. Donc, euh, c'est pas donné à tout le monde. Euh, et ensuite, il y a besoin de maîtriser des ficelles, des codes. Euh, être capable de construire du storytelling pour construire l'actu qui va prendre, parce que là, ah, on sort une exclue, on sort un truc nouveau, etc. Et ça, euh, ça ne s'improvise pas, et, et globalement, euh, nous, le, le, la, la CGT, les militants CGT, ne savent pas faire ça, euh, parce que euh, bah c'est un vrai, une vraie stratégie euh, professionnelle qui, qui se construit, etc. Donc euh, c'est une vraie, une vraie problématique, et ça a été d'ailleurs la force de la pétition. La pétition, si tout de suite elle est partie vite, c'est qu'elle a été lancée aussi, par des personnes qui avaient une réflexion sur les stratégies médiatiques et qu'avaient ces, ces stratégies médiatiques, ce qui a permis qu'on en parle tout de suite. Et puis la troisième chose qui est... Euh je pense euh, importante sur, euh, et qui explique euh, le, le panorama que tu as dressé, c'est euh, la remise en cause du professionnalisme euh, des journalistes, euh, qui est quotidien, euh, qui tient d'abord à l'accélération de l'information, au manque de moyens, à la capacité de euh, creuser les sujets, etc. Euh, je rappelle que euh, la CGT, euh, tu l'as dit, est majoritaire chez les journalistes. Donc il euh, y a quand même beaucoup de journalistes qui sont euh, syndiqués CGT, qui ont un esprit critique. Il y a des batailles dans les, dans les rédactions. Euh, D'ailleurs, la mobilisation sur la loi travail, elle a quand même commencé par un article publié dans Le Parisien euh, LVMH qui décryptait le, la loi travail sur le, les risques de la loi travail. Donc on voit qu'il euh, y a des batailles et des contradictions qui sont intéressantes à actionner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer sur les contradictions. Euh, parce que d'un côté, effectivement, on a euh, un enjeu de bataille culturelle et de reprise en main de l'information par des actionnaires qui s'en cachent de moins en moins avec ce que fait Bolloré. De l'autre côté, il y a euh, la recherche euh, du scoop, le besoin de lectorat et le professeur. C'est là-dessus qu'on qu travaille pour jouer sur le, les contradictions. Sur euh, ce qui s'est passé sur euh, le, la loi travail, euh, je crois que euh, s'il y a eu cette, cette pression et ces attaques médiatiques-là, ça montre bien que le terrain de la lutte, il est partout, qu'il n'est pas que dans la rue, dans les grèves, et ça montre bien l'enjeu de ce qu'on appelle ce que Gramsci appelait la bataille culturelle. Euh, et là, finalement, ce bras de fer euh, pendant toute la durée de la mobilisation euh, sur euh, le, les médias, pourquoi est-ce qu'il a été aussi violent Parce que c'est la bataille de l'opinion qui se jouait derrière. Et ce qui est impressionnant quand même à noter, c'est que malgré tout cela, on a réussi à rester majoritaire de A à Z de la mobilisation, ce qu'on a réussi à casser systématiquement euh, leur, euh, leur stratégie. Et je crois que... Euh, euh, ce, qui, euh, ce qui a été euh, particulièrement fort dans la mobilisation qu'on a commencé à voir apparaître, on a vécu une séquence qui ressemble un peu à la séquence du TCE en 2005, le traité constitutionnel européen, où il y avait, pareil, une unanimité des médias euh, sur le « oui euh, », et derrière, un vote qui a été euh, majoritaire, large, et des éditorialistes qui ont été extrêmement su surpris du vote. Pourquoi euh, Notamment grâce à la capacité à faire circuler l'information avec euh, le numérique, avec euh, tous ces décryptages qui euh, ont été envoyés par mail. Et ça, on l'a eu euh, amplifié avec la mobilisation sur la loi travail, parce qu'en 2005, il n'y avait pas euh, Facebook. Euh, là, avec le, la, la nouveauté sur euh, les réseaux sociaux. Et donc, euh, nous, notre stratégie ça a été d'utiliser euh, les réseaux sociaux, la pétition, etc., pour contourner le verrouillage médiatique et faire en sorte que le débat ait lieu sur le contenu. Débat sur le contenu qui n'a jamais eu lieu dans les médias officiels, puisque la liste de tout ce que tu as déroulé, c'est la stratégie classique sur, pour éviter un sujet, on fait une affaire dans l'affaire, et comme ça, euh, on ne parle pas de euh, la vraie question, on parle de la polémique dans la polémique. Donc le débat qui n'a jamais eu lieu, c'est le débat sur le contenu de la loi travail, parce que la stratégie du gouvernement a avec cette loi. C'était la même stratégie que celle qu'ils ont eue sur le, la loi Macron. Une loi qui fait 200 pages, qui traite de tous les sujets, qui est ultra-technique. On ne sait pas par quel bout la prendre parce qu'on ne peut pas dire euh, « c'est le travail des mineurs » ou euh, « c'est euh, euh, les 48 heures par semaine » parce qu'il y a plein d'autres mesures euh, et que c'est très complexe. Et donc il y avait besoin de ce travail de, de décryptage et de trouver des angles pour que ça puisse parler euh, massivement euh, à l'opinion et, euh, et aux salariés. Euh, et donc, euh, je pense que ce qui est intéressant sur euh, cette mobilisation, c'est que donc nous, l'UGIC, CGT des ingénieurs 4 techniciens, ça fait euh, au moins 5 ans qu'on a une stratégie sur euh, les réseaux sociaux, euh, de développement sur les réseaux sociaux, de formation des syndicats pour pouvoir utiliser euh, le, les réseaux sociaux. Et qu'avec la mobilisation sur la loi travail... Il y a eu une, une amplification très forte de ça, avec euh, beaucoup de, de syndicats qui se sont mis euh, à utiliser le, les réseaux sociaux. On a vraiment une mobilisation qui s'est construite par le bas, grâce à cette capacité à contourner les, les médias officiels. Il y a eu euh, le travail de décryptage qui a été fait par les youtubeuses et youtubeurs, puis c'est le, le syndicat des avocats de France qui a pris le relais avec euh, des petites vidéos euh, postées d'analyse, etc. Et ça a permis de montrer que euh, les experts du travail, ce pas les technocrates euh, de euh, l'Elysée ou euh, de euh, la rue de Grenoble, qui n'ont jamais travaillé de leur vie dans le privé et qui pensent peut-être sincèrement euh, que euh, le monde du travail, c'est l'image d'Épinal qu'ils essayent de nous faire passer, mais c'est nous au quotidien et qu'on est tout à fait capable de comprendre et de décrypter euh, les enjeux de, de cette réforme. Pour. Euh, euh, revenir un peu sur euh, les différentes euh, stratégies euh, et euh, comment dire, polémiques auxquelles on a été confrontés et puis le, les stratégies, euh, nous, de, de réponse qu'on a pu euh, développer. Bon, d'abord, tu l'as dit, l'enjeu le, numéro un, ça a été du gouvernement et, et du patronat, ça a été de décrédibiliser la mobilisation. La première polémique, c'était quand même hyper drôle, c'est quand on nous a expliqué qu'il y avait des fausses signatures sur la pétition. Vous vous souvenez, c'était un, un journal de 20 h un jeudi soir ou un vendredi, euh, France 2. Et là, directement, pas de bol pour eux, c'était tellement gros qu'on s'est foutu de leur gueule, on a, fait, on a contourné avec humour, et donc tout le monde s'est mis à poster sur les réseaux sociaux sa photo en disant je suis un vrai, j'ai vraiment signé la pétition, etc. Directement, ça a été dégonflé, ils n'ont pas osé recommencer tellement c'était. On connaissait le... les polémiques sur le nombre de manifestants, on a eu le droit aux polémiques sur le nombre de signataires de pétition, comme si on s'amusait à créer des fausses adresses mail pour signer et passer sa journée à signer une pétition. Deuxième, euh, deuxième chose sur la mobilisation, c'est, euh, vous avez bien vu, chaque manifestation, euh, dès euh, le 9 mars d'ailleurs, euh, chaque jour, c'était le barreau de donneur. Des barou de c'est bien, on en a fait 15 pendant 4 mois. Euh, à chaque fois, ça, c'était systématique, ça faisait peur à personne de le, de le répéter. Euh, ensuite, d'expliquer que euh, le, la mobilisation, c'était des personnes qui n'étaient pas concernées par euh, la réforme, donc soit euh, les fonctionnaires, il n'y en avait pas. D'ailleurs, ça a été une des difficultés du mouvement, c'est qu'il y a eu très peu de mobilisation dans la fonction publique. On nous a quand même expliqué que c'était les fonctionnaires qui étaient dans la rue. Totalement faux. Euh, que euh, les cheminots, les dockers, euh, les euh, raffineurs n'étaient pas concernés par euh, la réforme. Totalement faux. Euh, après, je ne vais pas revenir, ça serait long d'expliquer, mais ils sont hyper concernés, et c'est bien pour ça qu'ils ont fait entre 14 et 30 jours de grève, euh, quand on fait grève, on oublie toujours de le dire, euh, c'est minimum 50 euros par jour de grève, ça, on ne le l'entend jamais. Euh, donc ça, ça a été le, le, la première chose, décrédibiliser la mobilisation sur le, les chiffres, c'est fini, c'est des gens qui ne sont pas concernés. Ensuite, la question des violences policières, tu en as parlé. Bon, nous, on a vécu euh, cette fameuse affiche Infocom, donc, euh, Infocom, c'est un syndicat de euh, la CGT. Donc, la CGT a 30 000 syndicats. Donc, il y en a un qui s'appelle Infocom, qui a environ 400... Euh 400 ou 600 syndiqués, je ne sais plus, bon, sur les 700 000 que compte la CGT. Et donc, Infocom a fait cette affiche que vous avez peut-être vue avec euh, la flaque de sang pour euh, dénoncer les, les violences policières. Cette affiche, elle a été rendue publique par le ministre de l'Intérieur. Et en boucle, les médias, sans s'interroger sur pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur avait rendu publique cette affiche en plein congrès confédéral de la CGT qui appelait à la grève reconductible, euh, on a eu droit à euh, cette polémique sur euh, le, la, la CGT qui... Euh, euh, qui euh, dénonce le, les, les, les violences policières de façon... Enfin, on peut débattre de, de, de la fiche, de mon point de vue, elle était un peu caricaturale, mais euh, objectivement, quand on voit l'ampleur des violences policières dans ce mouvement, il y avait quand même un vrai sujet dont on n'a jamais débattu. Et encore une fois, on n'est pas de la polémique dans la polémique. Au lieu de parler des violences policières, on a parlé de la fiche d'Infocom. Bon. Euh, ensuite, la question des casseurs, le, le temps fort des casseurs, ça a quand même été le 14 juin. Le 14 juin, c'était la manif nationale à Paris où il y a euh, plus d'un million de personnes qui ont défilé à Paris. Je pense que ça faisait au moins 10 ou 20 ans qu'il n'y avait pas eu autant d'ouvriers à Paris. C'était une manifestation qui était extrêmement ouvrière, avec, par exemple, les dockers euh, étaient venus à... Ils étaient 3500 à Paris, c'est les, les vrais chiffres, parce que c'est calculé en additionnant l'écart. Enfin, eux, ils peuvent dire à l'avance combien il y aura de, de personnes. Donc là, il y avait 3500 un cortège extrêmement impressionnant. Et la seule chose qu'on retient de cette manifestation, c'est, vous vous souvenez, l'hôpital Necker... Et personne ne s'est demandé pourquoi ce gars tout seul euh, pète les vitres, qui sait, pourquoi les flics ne sont pas intervenus alors qu'ils étaient tout autour. Euh, donc ça, ça a été... Euh, ass... Au lieu de traiter les manifestations, de traiter les casseurs. Et puis ensuite, la deuxième chose qu'on a eue, qui était, je crois, nouvelle, après, euh, peut-être que vous, vous le saurez mieux que moi, c'est l'assimilation de la CGT à des casseurs. Ça, de mon point de vue, c'était la première fois. Euh, ce qui est très grave, y compris du point de vue euh, des enjeux de maintien de l'ordre du ministère de l'Intérieur, parce que quand on insulte les organisateurs de manifestations et qu'on les traite de casseurs, comment veut-on pouvoir travailler sérieusement sur l'organisation des manifestations quoi juste de faire ça, d'oser faire ça comme le préfet de police l'a fait, c'est un scandale du point de vue de son professionnalisme et de sa capacité après à avoir une stratégie sérieuse de maintien de l'ordre et ça montre bien que ça n'était pas leur objectif. Et donc sur l'assimilation CGT égale casseur, c'était toujours dans cette fameuse manifestation du 14 juin, je vous ai parlé du cortège des dockers, euh, les dockers, donc il y avait, euh, je pense, environ 60% de la profession qui était montée à Paris, c'est quand même très fort, ils s'étaient organisés, ils avaient euh, donc un cordon, un service d'ordre, moi, je me, suis fait, euh, je me suis fait jeter deux fois de leur cortège. Il n'y avait pas le droit de rentrer dans leur, euh, leur cortège qui était sécurisé, organisé, etc. Parce qu'ils avaient anticipé les provocations. Et donc, qui qu s'étaient ouvert par euh, une batoucada, etc., festif. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la manif le, le, Les policiers chargent le service d'ordre des dockers. Donc, c'est juste une pure provocation. Et ils avaient bien vu que c'était eux qu'il fallait euh, provoquer parce que. Une colère sociale extrêmement forte euh, qui était là et euh, des, euh, des militants qui étaient chauffés à blanc quand même. C'est bien pour ça qu'on avait fait ce, ce service d'ordre. Le service d'ordre est chargé et est gazé. Et bah là, qu'est-ce que vous voulez Forcément, euh, il y a des, euh, des dockers qui ont pris des, euh, des pavés et qui les ont jetés, c'est évident. Et derrière, c'est ces images qui ont tourné en boucle et qui ont fait que euh, le préfet de police de Paris a assimilé la CGT à des casseurs, qu'aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui sont poursuivis en justice, dont la majorité pour lesquelles il n'y a rien, aucune preuve euh, ni rien. Et on ne s'interroge pas sur euh, la stratégie de maintien de l'ordre et qu'est-ce qui s'est passé avant les images de, euh, des cailloux qui volent Et ce qui s'est passé, c'est le gazage et euh, le chargage, je ne sais pas ce que ça se dit, du service d'ordre. Ensuite, on a eu le droit à... Euh, et donc justement, sur quelle stratégie, nous, sur le, la question de l'assimilation des casseurs bah, On a fait des choses qui ont été beaucoup moins médiatisées. À la fameuse manif où on nous a fait tourner en rond, là, autour du bassin de l'Arsenal, là, très drôle, euh, eh bien, il y a un cortège, c'était celui de la CGT Val-de-Marne, Val qui s'était organisé, qui avait fait une action des fleurs pour les CRS. Les, tous les militants, notamment les, les femmes de la CGT, avaient des fleurs qu'elles sont allées distribuer à tous les CRS pendant tout le cortège. Euh, C'est quand même alors qu'on nous avait fait passer pour des casseurs, qu'on nous avait interdit de manifester, qu'on nous avait fouillé trois fois pour pouvoir manifester, euh, il y avait une colère extrêmement forte. Ça, c'était fait de façon consciente, justement, pour faire mentir euh, le, les médias. Bien sûr, euh, vous n'en avez pas entendu parler, j'imagine. Euh, ensuite, donc, euh, tu l'as dit sur euh, l'assimilation, toujours le vocabulaire pour parler des grèves, déjà quand... grève et blocage c'est pas pareil, euh, quand on fait grève on perd un jour de salaire euh, et souvent quand on traite les grèves on parle de blocage, aucun rapport. Euh... Ensuite, le, le, le, le vocabulaire lié au terrorisme sur prise d'otage des usagers, terrorisme, etc. Euh, donc, il y a eu l'attaque de franz olivier Gisberg. Il y a eu aussi l'attaque de Gattaz, euh, qui a traité le, le, la CGT de, euh, de terroriste. Et... Nous, les stratégies qu'on a pu développer dans un certain nombre de secteurs, pareil, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, c'est euh, les militants, euh, les salariés d'EDF-GDF, notamment à EDF quand ils étaient en grève, euh, bah, leur stratégie, c'était le basculement d'heure pleine en heure creuse pour pouvoir justement euh, ne pas mettre en opposition les usagers avec les grévistes et avoir euh, euh, comment dire, des stratégies de popularité euh, du mouvement vis-à-vis -vis de l'opinion. De la même manière, on a fait des péages gratuits, des parkings gratuits, etc., ça, on en a beaucoup moins entendu parler. Euh, et puis après, il y a eu bien sûr l'histoire du blocage de l'euro, euh, la CGT qui empêcherait euh, l'euro. Donc euh, nous, on empêcherait l'euro. Par contre, le gouvernement qui retire son projet de loi, là, on ne lui demande pas. C'était quand même euh, très, euh, comment dire, déséquilibré euh, comme, comme parallèle. Euh, on, on, enfin, il y, a, il y a eu tout un truc là-dessus, je ne vais pas développer. Euh, et nous, euh, il y a eu... Encore une fois, à chaque fois, on a eu beaucoup d'imagination et une diversité d'initiatives. Euh, et là-dessus, sur l'euro, il y a eu une initiative, vous l'avez peut-être vu, carton rouge, euh, pour justement se mettre du côté des supporters. C'est les, les cartons rouges à la loi travail, c'est des cartons qui étaient distribués à l'entrée des fanzones, à l'entrée des, euh, des stades, euh, pour euh, lutter contre la stratégie de mise en opposition du gouvernement entre euh, le, les supporters et, euh, et les grévistes. Euh, deuxième... Euh, Grande stratégie du gouvernement et du patronat, c'était bien sûr de jouer l'isolement de la CGT. Euh, donc l'isolement de, de la CGT, c'est ce que tu as dit sur la CGT pas représentative. Bon, il euh, y, y a deux choses là-dessus. D'abord, euh, ce qui est quand même dingue, c'est d'oublier que la représentativité des syndicats, elle tient au vote, euh, qu'il y a des élections professionnelles pour lesquelles il y a bien souvent plus de participation qu'un certain nombre d'élections politiques. Ensuite, que notre nombre de syndiqués, euh, si on additionne... ...il est supérieur à l'ensemble des partis politiques français, ça personne ne l'a dit. Euh, et puis, la dernière chose là-dessus, c'est euh, la CGT n'est pas représentative, c'est très discuté euh, chez les syndicats, il y en a un certain nombre qui soutiennent la loi travail, la CFDT a joué un rôle très important dans la stratégie euh, gouvernementale pour faire passer cette loi... Là, pareil, c'est quand même étonnant qu'on n'ait pas entendu parler de cette magnifique manif du 12 mars de la CFDT, où, vous vous souvenez, la première manifestation, c'était le 9 mars, donc on avait plus, environ 500 000 manifestants pour une première date, c'était très impressionnant. La CFDT avait refusé de, de s'associer, parce qu'elle n'était pas d'accord sur le mot d'ordre de retrait. Elle a fait sa journée avec la CGC et l'UNSA, donc trois organisations syndicales, qui, ensemble, le samedi 12 mars, ont laborieusement réussi au niveau national à avoir 1000 manifestants. Ça, on n'en a pas entendu parler. Donc sur le défaut de représentativité de la CGT, moi, je veux bien, mais en attendant, en termes de capacité de mobilisation, on voit bien qui pèse quoi. Ça, on ne l'a pas entendu. Et puis le, la deuxième chose sur euh, l'isolement de, de la CGT, ça a été, vous avez vu, il y a eu toute une séquence à partir du mois de mai sur euh, le, la mise en scène du face-à-face euh, Martinez-Valls avec, bien sûr, pour objectif de faire croire que la mobilisation était limitée à la CGT, qu'il n'y avait que la CGT qui était mobilisée, mais pas que Nuit Debout, ça n'existait pas, les Youtubers, ça n'existait pas, la pétition, ça n'existait pas, FO n'existait pas, il n'y avait pas une intersyndicale avec cette organisation, etc. C'était uniquement la CGT. Et ensuite, en le limitant à une querelle de personnes et d'ego, c'était psychologiser la question, en faire une question, on va dire, strictement viriliste sur celui qui aura raison et qui, qui se tape sur la poitrine, elle a déconnecté, encore une fois, du contenu et des enjeux pour les salariés en termes de droits euh, qui étaient contenus dans, dans, dans, dans la loi travail. Euh, et puis le, la, la dernière chose, euh, dernière chose euh, qui a été structurante dans l'approche du gouvernement, du patronat et reprise en boucle par les médias, qui est aussi classique sur les mobilisations, c'est la stratégie de mise en opposition. Donc, mise en opposition euh, des forces sociales et euh, des actions plus sociétales. Donc, euh, sur, au début, quand « Nuit debout » s'est lancée, il y a eu plein de, euh, de sujets, de tentatives sur euh, « Nuit debout » et « Contre les syndicats euh, ». Il y a des, une opposition, etc. Pareil sur euh, le, la pétition. Euh, donc, euh, opposition entre euh, le social et le, le sociétal. Euh, opposition entre les grévistes et euh, le, les non-grévistes. Et donc, euh, par rapport à ça, le, le, la stratégie qu'on a eue, c'est par exemple la stratégie de votation sur euh, la loi travail, qui a été portée euh, notamment par euh, l'UGICT, parce que l'objectif sur le, les mises en opposition grévistes et non-grévistes, ce qui est fait dans chaque ch conflit, notamment... Euh, la SNCF le fait toujours sur usagers et grévistes et grévistes non grévistes dans l'entreprise puisque ça recouvre à l'intérieur de l'entreprise. Ce que fait toujours le patronat, c'est mettre en opposition les salariés en fonction des catégories socioprofessionnelles et Donc d'avoir d'un côté les ouvriers, de l'autre côté les cadres qui n'ont pas la même possibilité de faire grève parce que les libertés d'expression des cadres sont de plus en plus verrouillées, muselées. Avec... Même signer une pétition pour un cadre quand on voit son nom, dans plein de boîtes, c'est impossible. Donc faire grève ou manifester c'est encore plus dur, il y en a qui le font, hein. ça ne veut, veut pas dire que ça n'arrive pas, mais qu'il y a une pression qui est extrêmement forte autour de la notion de loyauté, parce qu'on considère que les cadres doivent une loyauté exclusive à la direction de l'entreprise et aux actionnaires, et qu'ils n'ont pas le droit d'être cadres, mais aussi syndiqués, cadres, mais aussi mobilisés, et citoyens d'ailleurs. Euh, et donc cette euh, votation... Euh, Citoyenne qu'on a porté sur la loi travail, le but c'était de mettre en échec la stratégie de, du patronat, de mise en opposition euh, des grévistes et des non-grévistes. Et on a eu des trucs géniaux. On a eu, moi j'ai fait les, les votations par exemple euh, à la Défense, à la Tour EDF, au siège d'EDF et au siège de. Euh, ERDF, GRDF, hein, tout le secteur de l'énergie, on avait des queues euh, de cadres en costume-cravate qui venaient pour voter euh, à la votation, avec des résultats euh, de votation qui étaient 80% contre la loi travail, mais aussi des qui étaient venus du coup, pour, pour dire qu'ils étaient pour, pour euh, créer le débat et avoir, euh, avoir le débat. Euh, et puis, euh, bah, le, le, le paroxysme de cette mise en opposition, l'UGICT, justement, on a tout au long du mouvement... Euh, on a essayé de, de, de développer plein de stratégies pour empêcher les mises en opposition entre ouvriers, employés et euh, ingénieurs, cadres, techniciens. Euh, et à la fin du... Euh, en, en fin juin, euh, début juillet, on a lancé un, un appel des cadres supérieurs, cadres dirigeants dont, dont vous avez parlé. Euh, un appel contre la loi travail, euh, donc dénonçant le contenu de la loi travail, dénonçant le blocage du gouvernement et appelant euh, au dialogue... Et donc cet appel était signé par une série de cadres euh, supérieurs, de cadres dirigeants, de euh, PDG de petites boîtes, etc. C'est extrêmement rare qu'ils s'expriment de façon euh, euh, publique euh, du fait des pressions euh, qui pèsent sur eux. On avait donc euh, négocié une publication avec euh, le journal du dimanche, donc ça devait, ça devait sortir sous forme de tribune dans le, le JDD. Donc, non seulement, ce n'est pas sorti sous forme de tribune dans le JDD papier parce que Michel Rocard est mort, euh, paix à son âme. Euh, mais en plus, ça a été publié en tribune sur le site Internet. Mais ce qui a été publié dans le JDD papier, c'est cinq lignes disant euh, « Les cadres de la CGT prennent leur distance avec la ligne Martinez ». Je crois que c'était ça, le truc. Alors que... D'abord, ce n'était pas des cadres CGT, justement, c'était des, essentiellement des non-syndiqués, ce n'était pas une tribune de la CGT. Ensuite, la tribune ne parlait absolument pas de la CGT, encore moins de Philippe Martinez, euh, et que par contre, c'était une tribune anti-loi travail et, euh, et, et dénonçant le, le, le blocage du gouvernement. C'était une expression nouvelle dans le, le mouvement parce qu'on n'avait pas entendu cette, cette expression-là. Donc euh, on connaît les connivences de la rédaction en chef du JDD avec le pouvoir, bah là, on a encore eu euh, la preuve de... La ficelle était tellement grosse que, franchement, on n'aurait jamais imaginé qu'ils osent euh, faire un truc comme ça. Bah oui, c'est possible. Donc, ils ont été obligés de publier une partie de notre droit de réponse. Ils l'ont fait à minima. Et l'article le, le, le, publié par Acrimed, en tout cas, a été vraiment important. Parce que cette tribune, bah forcément, quand il euh, y a un article comme ça qui sort dans le JDD, ça sème aussi le trouble. Et c'était l'objectif. Et donc, euh, ça a semé le trouble chez des personnes mobilisées. Des qui... Mais pourquoi vous faites ça enfin, Effectivement, en période de mobilisation, euh, on peut avoir des débats, etc. Mais ce n'est pas en période de mobilisation et certainement pas dans la presse qu'on va le faire. Euh, donc, euh, c'était leur objectif. Et en tout cas, euh, on a réussi à faire retirer immédiatement la tribune. Mais derrière, par contre, euh, la tribune, on n'en a pas parlé comme on aurait dû en parler euh, L'effet a été complètement annulé par euh, la manipulation du, du JDD. Juste pour conclure, euh, je pense que là, le, la, la séquence qu'on a vécue, elle démontre, un, euh, notre capacité à, à mettre en échec toute leur stratégie, avec, euh, et, et pourtant... Euh, on savait que le, les enjeux étaient énormes, euh, et donc ils ont mis tout leur poids dans la balance, et on a réussi quand même à les mettre en échec en restant euh, populaires euh, du début euh, à la fin du mouvement. Donc ça, c'est quand même un message vraiment d'espoir pour la suite, de se dire que face à ce rouleau compresseur, on, à la fin du mouvement, on sort avec toujours 70% d'opinions favorables euh, en juillet qui euh, continuent à, à soutenir le mouvement malgré tout cela. Euh, la deuxième chose, c'est euh, l'enjeu euh, des réseaux sociaux, du numérique, pour le, le, le mouvement social, avec la capacité d'être soi-même un média pour pouvoir contourner le verrouillage de, des médias. Et puis la, la troisième chose, c'est l'enjeu pour le mouvement social de construire des stratégies médiatiques, parce que malgré ce verrouillage, on peut réussir à percer euh, le, le, le mur avec de, des stratégies médiatiques construites, même si c'est extrêmement dur l'enjeu en vaut la chandelle et il y a besoin qu'on puisse se professionnaliser et réfléchir sur, sur ces enjeux-là pour progresser dans notre capacité à mener le, la bataille sur tous les fronts et aussi d'un point de vue culturel.